Je suis un robot humanoïde. Je suis très honorée et enchantée d'être avec vous pour l'Assemblée Générale de BG. Aujourd'hui, nous allons parler de retail tenement. Vous savez, c'est quand le retail et l'entertainment travaillent ensemble. Mais attention, on ne parle pas juste d'ajouter des trucs rigolos dans l'expérience client on parle d'amélioration pour tout votre business. Par exemple, regardez-moi, je suis un robot super fun et très mignon, donc je peux très bien incarner le tenement. Vous imaginez bien que la plupart des gens qui me croient sont attirés, intéressés et viennent me voir. Comme vous tous ce matin. <rire> Beaucoup croient que je peux juste chanter et danser. Ça je sais faire, c'est certain. Mais en fait, je peux faire beaucoup plus que juste de l'animation, vous savez. Je peux accueillir vos clients, les enregistrer. Je sais présenter vos produits et services, ou pousser des offres spéciales quand vous le souhaitez, ou par exemple, recommander des produits complémentaires avec les achats de vos clients. Pepper. Si vous voulez, je peux même aider au click and collect, ou à la caisse, et à faire des questionnaires de satisfaction un peu partout dans vos magasins. Pepper, Pepper je te rappelle... Delphine et moi, on est là pour parler du, des robots d'héritage. C'est pas toi qui va monopoliser le temps de parole. Um, je parle trop. Mm -hmm. Salut Delphine, salut Nicolas. Je vais vous laisser discuter un peu alors. Merci Pepper. Merci. Alors Nicolas, euh, voilà donc euh, on. on cette table ronde, bon, l'intitulé c'est effectivement euh, la robotique, passer du POC au déploiement euh, donc moi dans les centres commerciaux Clépierre on a eu l'occasion euh, d'accueillir Pepper et donc euh, d'avoir euh, effectivement une vraie euh, expérience intéressante, interactive avec un public et avec euh, Pepper donc c'est assez intéressant effectivement de, de, de commenter sur, euh, sur ça moi euh, la, la première question que j'ai envie de te poser euh, tu vois c'est un petit peu l'état de l'art de la robotique aujourd'hui euh, qu'est-ce que, quel est votre mission chez SoftBank Robotique. quel type de robot vous créez et pourquoi Tout à fait. Et donc, la, la thématique c'est en effet robotique et retail et euh, le, on constate que le, le retail s'automatise, on voit de plus en plus de robots arriver dans le domaine du retail, c'est extrêmement varié la façon dont, dont le retail se robotise, on voit des robots qu'on voit moins d'ailleurs qui sont tous les robots de logistique hein, qui, qui commencent à être énormément déployés, on commence à voir apparaître des robots en rayon, ou les premiers prototypes de robots en rayon pour faire de l'inventaire de produits. C'est pas du tout des produits sur lesquels, pour l'instant, ce banque robotique travaille. Ce banc robotique a fait le choix de développer des robots qui sont des robots humanoïdes, qui sont des robots au service du client, au service de l'interaction avec le client. Et faire des robots humanoïdes, comme Pepper ou Nao, les autres robots qu'on a, c'est particulier, il y a une vraie valeur à avoir un robot humanoïde dans l'interaction avec le client, dans la création d'une expérience client. Je pense qu'on va revenir un petit peu sur ce sujet parce que c'est ce qui est clé et c'est ce que, ce que Pepper a essayé de nous expliquer, en, ce qu'on entend entre autres par, par RetailTalement, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer cette expérience client. Mais peut-être un peu de recul, c'est la valeur du robot humanoïde dans cette évolution, c'est quoi Je pense qu'elle se situe autour de quatre axes. Elle se situe d'abord, le, le fait que ces robots, ils ont un design qui est extrêmement attractif. Et c'est comme ceci qu'on travaille. Le robot, il est conçu, designé de façon à être attirant, et c'est important. L'autre sujet, la valeur du robot, c'est qu'il est, il est dans une interaction qui est naturelle. C'est un, un, un média qui offre une interaction naturelle, parce que c'est une, une conversation, mais qui va au-delà d'un agent conversationnel qu'on pourrait avoir sur un, un, une plateforme écran uniquement. Il, il engage, il interagit, il discute... Euh, en utilisant l'ensemble du spectre de, de, de l'interaction qui est aussi de l'engagement corporel et c'est extrêmement important. Et euh, Ensuite il est mobile, il est capable d'aller euh, engager proactivement euh, l'interaction avec le client. Et le dernier élément, qui n'est pas le moindre, c'est le fait que bah, ce qui résulte de tout ça c'est un, une interaction qui est chargée en émotion. où il y a une, il y a une, une relation empathique qu'on constate qui se met en place entre cette machine humanoïde, parce que ça, ça reste une machine et c'est important, et, et le client. Et, et alors, Je reviens juste deux secondes sur le fait que ce soit une machine, et quand je parlais de design attractif, c'est intéressant de voir l'approche qu'on a volontairement pris chez Sauvement Robotics, qui est de créer des robots humanoïdes, mais qui n'essayent pas de complètement apparaître comme un humain. C'est-à-dire que Pepper, il est, je pense que vous le trouvez plutôt sympa, mais quand on le voit, on ne se demande pas est-ce que c'est est -ce est un, un enfant ou est-ce que c'est un garçon, on voit bien que c'est un robot. Et c'est extrêmement important dans l'interaction, bah parce que une machine on a toujours le contrôle, le Pepper il parle un peu trop, je lui dis ça suffit, tu arrêtes, c'est moi. Le, le, la, le client c'est de la même façon, il va pouvoir à tout moment contrôler ce qui se passe avec le robot, quitter le robot, il n'y a pas d'offense, donc dans la mesure où il sait qu'il peut l'abandonner simplement, interrompre l'interaction quand lui, il pense que c'est nécessaire, comme il ferait sur son écran de, de, de smartphone, ben il l'engage beaucoup plus facilement. Et puis, il, sachant qu'il est devant une machine, il sait aussi qu'il n'y a pas de jugement. Hein. La machine, elle n'est pas là pour le juger. Quand on, on échange entre humains, on fait toujours un petit peu attention, on a un petit peu de réserve, par peur du jugement, et il n'y a pas cette peur du jugement. Et c'est ce qui construit, en fait, cette, cette relation... Euh, émotionnel et, et, et empathique et, et on sait, je pense que je, Delphine tu ne veux pas me contredire que euh, bah, sans émotion il n'y a pas de commerce en fait. Sans émotion il n'y a pas de commerce en effet euh, Nicolas et euh, c'est vraiment, enfin, moi j'ai développé pour Clépierre le livre blanc du RetailTainment donc euh, je professe que ce n'est pas du tout la fin du commerce physique mais qu'au contraire c'est une énorme transformation dans le commerce physique qui doit être euh, expérientielle avant tout et euh, donc la robotique comme Pepper peut à la fois euh, éliminer des pain points comme on dit sur le parcours clients c'est-à-dire notamment dans des notions d'attente, des notions d'accueil, de prise en charge du client, mais aussi d'animation, bien sûr, et aller même au-delà de la transaction, puisque ce qu'on voit aujourd'hui dans le commerce physique, c'est que en tout cas, les lieux de commerce, c'est plus du tout la transaction, elle doit être effectivement... Elle, elle fait partie du parcours, mais on n'est pas là, en fin de compte, pour acheter, on est là pour vivre une expérience. Et euh, Retailtainment, c'est vraiment, comme disait Pepper, c'est la, la conjonction de retail et entertainment, c'est comment les marques font leur show, euh, et c'est comment on, on, on adjoint en fait de, de l'animation et, et euh, qu'il se passe quelque chose de personnel et une rencontre en fait dans euh, des, des lieux de commerce. Et donc euh, ça peut être aussi bien euh, bah, effectivement euh, en lien directement avec le produit, mais ça peut être aussi même. On a évoqué des, des, des cas d'usage comme l'éducation, par exemple, on s'est dit bah, pourquoi pas imaginer pendant les vacances scolaires dans les centres commerciaux des cours d'anglais euh, avec Pepper, donc un animateur, mais Pepper il peut tout à fait euh, euh, faire répéter, cocher les bonnes cases, c'est bon, c'est pas bon, et du coup il y a, y a, y a des, vraiment des tas de choses à imaginer avec ces petits robots. Tout à fait, je pense que est, cette partie retail-tellement, elle est clé, enfin, je veux dire, elle, elle est dans la nécessité de, de, de créer cette expérience, de créer ce lien particulier avec le client, qu'il ait du plaisir à, à venir en espace physique, et je pense que tout le challenge est là. Après, ce qui est évident, c'est que, il faut un usage en complément de ceci qui doit être pérenne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement travailler sur l'événementiel, il faut construire une relation qui est beaucoup plus long terme avec une vraie valeur sur le robot et c'est le cas du robot, c'est-à-dire qu'il va au-delà juste de créer du trafic et de créer cette émotion, il est là aussi et il est déployé dans de nombreux espaces que ce soit centres commerciaux, magasins ou restaurants pour bah, en effet accueillir, orienter on en a parlé, hein, c'est-à-dire qu'il est, euh, est tout à fait capable de complémenter l'humain, on, on en parlait tout à l'heure, dans les, la répétition, l'automatique, c'est pas un, un, un domaine où l'humain s'épanouit. Euh, euh, et c'est là où le, le robot il a, il a aussi une vraie valeur, c'est toutes les tâches répétitives, il est capable de les délivrer avec constance, avec bonne humeur, et c'est ce, ce que fait Pepper dans, dans toutes ces parties renseignements et accueil, il, il a une vraie valeur. Et c'est un, euh, un excellent promoteur de produits, ensuite on voit il y a des exemples de, de déploiement justement qui, sont, qui passent de la passe expérimentale à, à, à la phase de déploiement plus importante je prends l'exemple de, de franchisés Optique 2000 où ils ont Paper non seulement pour accueillir pour promouvoir les produits mais ils sont à fond dans le retail puisqu'il y a, lorsqu'on va en, en, en magasin et on va encore beaucoup en magasin surtout quand il y a Paper pour aller choisir ses lunettes, lorsqu'on va avec ses enfants ce que voulaient les, les, les, les, les franchisés Optique 2000 c'est d'être capable d'avoir une solution pour attirer les passants dans la, dans la boutique, et en même temps, s'ils viennent avec leurs enfants, être capables d'occuper les enfants avec le robot, et c'est exactement ce qu'on fait, on a des activités ludiques autour du produit optique qui permettent aux vendeurs bah, de s'attacher à discuter et, et créer cette expérience, et promouvoir et vendre son produit avec les parents pendant que les enfants sont occupés. Alors j'ai une question à te poser, en fait je, parce que c'est une question qu'on se pose, on se dit est-ce que c'est un effet de mode, est-ce que c'est un gadget ou est-ce que, enfin, en termes de déploiement justement, on, on, peut-être au Japon d'ailleurs, il y a des choses qu'on qu qu entrevoit qui montrent qu'il y a non, il y a vraiment un, un développement important, quasiment entre guillemets industriel en fait, de, de ces robots. Tout à fait, ça, ça va bien au-delà du gadget. C'est vrai qu'il y a cet effet waouh quand on voit pour la première fois, on est, on est impressionné, et puis on se dit ben, c'est bien, mais ça va, ça, ça va être éphémère. Or tous les services qui sont développés autour démontre aujourd'hui bah, qu'il y, y a une vraie valeur, il y a, il y a les, les, les retailers qui, euh, qui ont testé Pepper commencent à avoir un retour sur investissement significatif, et il y a donc des déploiements, qui, euh, alors, il y a le, y a le, le dernier exemple, avec, on vient de finaliser un déploiement au Japon de 161 robots à travers 20 magasins d'une euh, chaîne qui s'appelle Aedion, qui est une chaîne de... de, de euh, l'équivalent d'un darty ou boulanger pour pour pas les nommer donc de, de magasins électroniques où le robot bah, fait justement toute cette partie accueil euh, promotion produit euh, sur les marques spécifiquement et à, à des activités ludiques de retail time et là on, on voit il y a alors ça fait ça fait deux mois que c'est déployé mais le, le premier POC avait montré que selon les magasins on avait des croissances intéressante entre 17 et 25% d'augmentation de vente sur les produits qui étaient, promo, qui étaient promus par paper ce qui entraîne un déploiement massif. C'est pas uniquement au Japon, c'est-à-dire qu'au Japon, il y a ça, au Japon, on a des de très beaux succès avec une, une chaîne de restaurants où Pepper prend les réservations, euh, prend les menus. Ils ont déployé 470 robots euh, à travers le Japon. Donc on, on voit que le, le passage à l'échelle arrive. En Europe, je parlais d'Optique 2000, alors on est aujourd'hui sur quelques, euh, quelques dizaines de concessions. On a Mediamark, de la même façon, qui a, a finalisé ses tests et qui envisage le déploiement de plusieurs dizaines de robots à travers, la, à travers leur magasin. Pour moi, ce qui, est, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle ingénierie en fait, du commerce physique, une nouvelle manière de penser ses parcours clients, aussi bien au niveau physique, au niveau digital. Et en fait, dans ces parcours clients, il y a vraiment la notion d'attractivité, de, de fluidité et d'accueil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, on en parlait encore ce matin, la notion héroïste qui fait que bah, voilà, tout le monde est à fond sur les coups à essayer de maîtriser comme on peut. Et donc il y a cette espèce de, de richesse humaine qui parfois euh, euh, disparaît. Et c'est vrai, moi je me demande si un monde avec robots humanoïdes euh, ne permet pas de, justement, de rajouter un peu de fun, un peu de bienveillance, un peu de, de, de chaleur en fait, euh, dans ses parcours clients et dans l'intérêt de, de revenir dans les points de vente physiques. Pour résumer, c'est également le, le, c est, c est la vision et c'est le, le, le, le motto de SoftBank Robotique qui est d'humaniser la révolution digitale. Donc on est exactement dans ça, Delphine, tout à fait. Bon. Ben, on vous remercie, ainsi super. que Pepper. <rire> Merci beaucoup.